Comme annoncé par les autorités, les familles des victimes du naufrage Esther Miracle et les rescapés passent à la caisse pour percevoir l'aide de l'État. 10 millions de francs CFA pour les parents de chaque disparu, 3 millions de francs pour chacun des rescapés. S'agissant des dépouilles, l'aide de l'État semble dérisoire car sur 10 millions de francs CFA prévus, près de 6 millions sont affectés par les familles pour le traitement des dépouilles conservées à l'hôpital militaire. Pour illustration, cette facture envoyée à notre rédaction par un proche d'un des disparus. Question, depuis quand les centres hospitaliers universitaires prostèlent-ils au traitement et aux mises en bière des corps Pourquoi tant d'exigences et des montants aussi exorbitants pour des corps sans vie Pire, comment expliquer que ces dépouilles gardées dans une structure de l'État coûtent aussi cher Pourquoi n'avoir pas eu recours au service du patrimoine s'interrogent certains. D'ordinaire, le traitement d'un corps en putréfaction dans une maison de pompe funèbres coûte, selon nos sources, 310 000 francs CFA et les prix des accessoires en fonction des moyens de famille. Ce qui n'est pas le cas pour ces disparus du naufrage. Sur ce document, le traitement du corps est à 450 000 francs CFA, assez cher tout de même. Le gouvernement aurait dû commencer par revoir ces prix si tant est qu'il a une véritable volonté de venir en aide à ces familles gabonaises. De ceux qui se dessinent sur cette facture, les Gabonais ont le sentiment que l'État donne d'une main et récupère de l'autre, au regard des dépenses imposées. Au final, les survivants et les morts sont logés à la même enseigne, soit 3 millions de francs CFA d'aide. Un autre élément, et pas des moindres, suscite l'indignation auprès des populations. Le silence cadavérique de la direction de cette agence de navigation à l'origine du drame quand on sait que c'est à cette dernière que devraient également revenir les charges liées aux soins et suivis psychologiques des patients, ainsi que celles relatives aux obsèques des disparus, dont certains corps, signalons-le, restent introuvables à ce jour. Certainement que les responsables de la dit structure attendent les conclusions de l'enquête diligentée qui établiront les responsabilités pour procéder à un dédommagement. Le STR Miracle Gate, une affaire à suivre.